J'ai toujours considéré que euh, la, les manifestants, euh, quand ils font ça dans, dans le calme, et comme ça a été la plupart du temps dans les manifestations, euh, ils sont complètement légitimes. Après, ça ne m'étonne pas non plus, que, et je crois que ça a été bien expliqué, que, que, que la baisse, enfin, qu'il y ait moins de manifestants et des cortèges moins importants... Mais l'opinion, le soutien je, je vais, des Français, si, 11 points oui, de plus que voilà. le 12 janvier à la oui. veille de la présentation bah oui, de la réforme. Bah oui, c'est un fait, et on doit en prendre... Comment bah, nous, le, le groupe démocrate, on demande qu'on qu a, on a saisi la main de Laurent Berger euh, sur la question d'une médiation et sur la question de, de remettre un certain nombre d'éléments sur la table. Euh, on, personnellement, et le groupe démocrate, on pense que dans le texte tel qu'il est, vu qu'il y a cette fameuse clause de revoyure dont on ne parle pas, il y a beaucoup de Français qui, qui ont peut-être oublié que ce n'est pas demain, 64 ans, hein, l'âge de départ à la retraite. C'est progressif. progressif. Euh, effectivement, c'est septembre, pour ceux qui devaient partir ces trois mois de plus, et c'est impactant, et il faut en prendre compte, c'est évident, mais c'est progressif. Et en 2027, on sera à 63 ans. Bon, donc, ça nous laisse quand même le temps euh, de mettre un certain nombre d'éléments sur la table, de travailler sur les pénibilités, de travailler sur les carrières longues, mmh. de continuer à travailler sur l'emploi des seniors mmh. Il y a des textes sur le travail que le président essaye de remettre sur la table. Ce que vous nous dites, c'est que 63 ans, 64 ans, c'est pas une fatalité. En 2027, tout peut être renégocié. C'est ce que c'est un autre élément politique. Mais on n'en pas là. Ce que je vous ai dit, ce que je vous ai dit, c'est que il y a des moyens. Oui, la clause revoyure, c'est de se dire qu'il y a des possibilités si on trouve des moyens de financement, si on trouve un équilibre de ce régime, de peut-être rester à 63 ans. C'est pas pour autre chose qu'on l'a fait. Bon. Alors juste un moment de réponse, quand même, parce que c'est important. Euh, la démocratie, euh, c'est aussi euh, le choix d'un certain nombre de personnes, des députés, à un moment donné, sur un programme et sur une responsabilité. Et moi, la responsabilité que j'ai en tant que démocrate, en tant que député de notre pays, c'est de faire en sorte que le régime, par répartition, continue à vivre. Moi, l'équation, elle est simple. Il y a une équation simple, c'est euh, pas de baisse des pensions, pas de hausse d'impôts. comment on fait ?– Alors par donc, ailleurs, donc, comme vous donc, savez, moi, les impôts ne financent pas les retraites, donc c'est un Adrien, Adrien, Adrien oui. Clouet, c'était la moitié de vos amendements, étaient pour créer des impôts pour les financer, ce régime Donc, donc vous a, financement vous, de la vous admettez si Vous allez... Vous, vous admettez tout maintenant qu'il qu y a un déséquilibre... Ah, mais moi, je suis disponible, si vous voulez, pour les salariés, le rouge. Vous admettez maintenant qu'il y avait un déséquilibre. Oui. On ne peut pas mettre... D'un côté, on ne peut pas mettre de la, une pression sur le Conseil constitutionnel et lui reprocher qu'il serait politique. Enfin, le Conseil constitutionnel... Est un organe et l'organe suprême de notre constitution. C'est lui qui vise ou invalide les processus constitutionnels. Il, il, il se base sur le fond. Ensuite, il y a toujours et là je vous l'accorde, quand on fait du droit, il y a toujours une interprétation euh, politique. Mais on ne peut pas leur mettre la pression et leur et dire qu'ils seraient illégitimes parce qu'ils invalident. C'est une manière pas. de saper les institutions. Je, et notamment la, bah, la C'est dangereux, la, parce que ça la, veut dire qu'on qu considère que le Conseil constitutionnel ne sert plus à rien. Le Conseil constitutionnel, il va dire oui, non, il va dire un certain nombre de choses, il va retoquer une partie peut-être, peut-être pas, peut-être l'ensemble du texte. Moi, j'avoue que euh, je suis commissaire aux lois, je connais bien notre Constitution, je suis dans l'incapacité aujourd'hui de vous dire exactement ce qui va décider. J'ai une intuition sur un certain nombre de sujets. Je pense qu'il va valider le texte avec, en, retoquant et en retoquant certains dispositifs et aussi en mettant des réserves d'interprétation de, de, de, qui sont, euh, là, pour le coup, voilà. extrêmement Je importantes. Je rappelle aussi. le conseil constitutionnel. Moi, j'aimerais... J'adorerais trouver euh, l'intitulé du référendum qui règle le conflit. Et que, effectivement mais vous voyez bien pour comment on fait travailler jusqu'à 64 ans. Ouais. Et une fois qu'on a dit, une fois qu'on a dit ça, comment on fait tout le reste du travail et du financement Vous voyez bien que ce texte sur le ce texte qui a, qui a été euh, débattu euh, donc sur le format 47-1 donc PLFSSR donc mm -hmm. hein, euh, loi et de finances Et avec finance, euh, un budget euh, voilà, de la sécurité sociale, sociale contraint dans le temps. Voilà. Il euh, y a euh, tout un, un, un nombre d'articles pour régler un, tout un tas de questions. Donc toutes ces questions-là tranchées par référendum, c'est compliqué. Bon, une fois qu'on a dit ça, moi je pense que euh, référendum accepté demain. Mais pour réconcilier. Texte... Attendez justement, j'y arrive. La question, la question pour moi, la question aujourd'hui, c'est comment on réconcilie les Français. Comment on refait commun j'ai envie de dire, sur cette question, comment on règle des vrais sujets qui sont soulevés par la CGT, par la CFDT, par la CFTC, par tous les syndicats, sur la pénibilité, les temps de, tra... de... de travail. Alors ça, le voilà. président, Et... il a ouvert sa porte, c'est nouveau, il je, veut je, vous recevoir. Il y, y a Laurent Berger qui parle d'une grande conférence sociale. Moi, je pense que c'est la solution. C'est la solution avec... Euh, en remettant sur la table la question de l'âge d'une façon euh, peut-être par cette clause de revoyure, je, je le redis, et on peut avancer comme ça, parce qu'il faut avancer, on ne peut pas rester dans un pays bloqué euh, de, de cette manière-là, euh, parce qu'on a un certain nombre d'enjeux à, à continuer à ouais, avoir. On, a on le, voit enjeu bien, même enjeu écologique entre le modèle.